Je suis médiateur professionnel. Pour agir sur la qualité relationnelle, il faut connaître et comprendre les stratégies et interactions en communication. Je vous accompagne pour vous permettre d'anticiper la dégradation des relations professionnelles ou privées. Pour vous permettre de clarifier vos choix et de vous affirmer sans conflit. Pour la résolution, enfin, de vos conflits quand un tiers est nécessaire. Pour les entreprises, c'est la mise en conformité par rapport à la loi sur la médiation de la consommation ou plus largement pour la mise en place d'un dispositif de médiation professionnelle internalisé pour former les personnes en charge de l'encadrement aux stratégies et interactions en communication pour un management basé sur la qualité relationnelle. Particulier pour devenir Acteurs de la qualité relationnelle, vous permettre de clarifier vos choix ou résoudre vos conflits familiaux, professionnels ou de la consommation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.messingiral.com. Merci.